Alors bonjour tout le monde, plusieurs d'entre vous avez déjà commencé à sécher votre maïs. Donc petit conseil, là, si vous voulez maximiser le poids de votre grain cette année, chose fort simple, c'est d'ajuster la température dans, le, dans votre séchoir. Donc si on chauffe trop fort, vous allez avoir une perte de poids spécifique. Donc euh, en séchant trop fort, l'eau ressort trop vite du grain, puis elle va à, à amener avec elle des éléments euh, le sucre... Euh, qui est dans, présent dans le grain dans le fond de l'amidon, puis ben, ce poids-là qui va sortir du grain, là, euh, ben, vous ne le vendrez pas, tout simplement pas. Vous euh, pouvez le constater, là, si votre séchoir est bien tout gommé, le pied collant, ben c'est ça. C'est de l'amidon qui sort. Fait que cet amidon-là, vous ne le vendrez pas. Il y en a une partie collée sur le séchoir, mais il y en a aussi beaucoup qui est partie en l'air. pour comment ajuster et vraiment tirer plein profit de votre poids de grain, euh, ben, quand vous commencez votre séchage, vous remplissez votre séchoir, vous le démarrez. Euh, si vous êtes habitué de partir votre, euh, votre séchoir à 200, vous le faites comme ça. Fait que vous, euh, vous allez chauffer à 200 jusqu'à temps que vous ayez fait un cycle de séchage. Dans le fond, le temps que le grain passe dans votre séchoir, si c'est par exemple une heure, bien, vous attendez environ une heure et quart. Donc le premier grain, que, dans le fond, tout l'ensemble du grain a passé. Donc après une heure et quart, vous prenez un échantillon, faites un, un test de poids spécifique. Supposément, là, supposons que vous êtes à 68. Donc, ce que vous faites, c'est que vous baissez votre température après ce passage-là. Vous avez noté votre poids spécifique. Vous baissez à euh, disons. Euh, vous baissez de 10 Fahrenheit. Donc, euh, et dans le cas ici, 200 moins 10, on arrive à 190. Donc, vous allez répéter l'expérience. Donc, vous avez. Euh, vous, avez séché pendant, vous allez laisser passer une heure et quart le temps que l'ensemble du grain qui va passer à travers le, votre séchoir va avoir été chauffé à 190. Donc, ensuite, vous faites un autre test de poids spécifique. Donc là, vous faites un test de poids spécifique. Par exemple, vous êtes passé de 68 à 69. Vous avez gagné 1 kilo hectolitre, donc vous avez plus de poids dans votre grain à vendre à, à, à, la de, à la fin de la récolte. Ensuite, vous répétez l'expérience encore une fois. Donc, vous baissez de 10, vous attendez encore une heure et quart. Donc là, on est passé de 200 à 190. Puis maintenant, à 180. Bon, à 180, vous attendez une heure et quart. Vous refaites votre test de poids spécifique. Maintenant, vous êtes encore à 69. Donc, vous avez baissé de température, mais vous n'avez pas gagné de poids. Ça veut dire que la température idéale était celle qui était juste avant. Donc, vous remontez votre température à 190. Puis vous avez, de cette façon-là, déterminé c'était quoi la température idéale cette année pour le type de grain que vous avez asséché chez vous en fonction de l'année qu'on a eu. Une belle année. Euh, donc, ça, si l'année a été meilleure que l'année d'avant, ça se peut que les conditions de séchage cette année soient différentes de l'année passée. Donc, de cette façon-là, façon simple. Portez votre feu, vous descendez, vous remontez jusqu'à euh, une fois que vous avez trouvé votre, euh, votre poids maximal. Donc ici, on est à 69, fait on, était trop, on, était trop, euh, on était trop froid. On a remonté de 10. Maintenant, on va avoir un poids de kilo de 69 avec une température de chauffe idéale de 190. Donc, chose fort simple à faire. Puis euh, croyez-moi d'aller chercher ce poids spécifique-là compense largement le coût, le surcoût en propane. Donc, si vous voulez faire plus d'argent, c'est comme ça qu'on le fait. Si vous voulez en discuter, vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Simplement, m'écrire euh, sur Facebook ou par courriel. Euh, après ça, on pourra s'appeler si, euh, si vous avez une autre question. Ça va me faire plaisir. Donc, euh, Mathieu, à commercial ou directement sur Facebook. Après ça, on pourra s'appeler. Bonne récolte, bon rendement. À la prochaine.